Chers collègues, il n'y aura pas de justice, ni d'Europe, sans justice fiscale. Et oui, l'évasion fiscale est un poison. Un poison social, parce que jusqu'à mille milliards d'euros de recettes fiscales et sociales sont retirés à l'Union européenne chaque année. 1 000 milliards d'euros, c'est la totalité des dépenses de santé des 28 États membres. C'est un poison pour l'environnement. Car comment oser dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour l'urgence climatique alors que les paradis fiscaux en regorgent c'est un poison pour notre sécurité également, parce que l'opacité des paradis fiscaux permet, permet le financement du terrorisme et du crise organisée. Il est indécent de détourner le regard et de prétendre lutter contre ces organisations, contre leurs attaques sur les populations, sans s'attaquer à leurs principales ressources. Ça suffit, il est temps effectivement que les États membres adoptent enfin cette directive, premier pas décisif contre l'impunité et vers la justice.